T'as vu Elle est canon ou elle est canon Non mais je l'adore. Bah ben ouais, c'est de la vraie. Ouais, c'est de la vraie fourrure. Ah non, non, s'il te plaît, ah non, je t'en supplie. Ah non, tu vas pas me faire ton discours sur la maltraitance animale. Ah non, mais non, il faut arrêter avec ça, c'est débile. Enfin, c'est juste des animaux, quoi, tu vois. Ça ressent pas les choses, ça n'a pas de sentiments. Mais non, mais c'est des bêtes, quoi. Non mais t'imagines... Euh... T'imagines ce qu'on leur fait subir Si ça ressentait la douleur...